Salut les petites licornes, euh, cette vidéo suit la vidéo que j'ai fait sur le dépistage, vous pouvez aller vo la voir en cliquant par ici. J'avais envie de faire un truc en bonus pour vous parler de moyens de protection, parce que c'est quand même vachement important. J'ai ce petit kit euh, de prévention sexuelle que j'ai récupéré euh, auprès de l'association Fier et HETS, je vous mettrai les liens, voilà, parce qu'il y a des choses très intéressantes là-dedans. On va commencer avec ce petit objet, viens emballé qui s'appelle le préservatif externe. Pourquoi externe et pas préservatif masculin Parce qu'il n'y a pas que les hommes qui ont des bites. Voilà. Euh, je vous réfère à tous mes trucs sur l'identité de genre, etc. On, on l'ouvre comme ça, voilà. On ne déchire pas avec les dents, ni aux ciseaux. fait attention. Et on la sort. Alors il faut faire gaffe au sens, hein, parce qu'il y a un sens, donc voilà, bah là ça ressort automatiquement, il y a le petit capuchon. Et donc bon, bah, je vais la mettre sur mes doigts, mais bon, voilà. On pince le bout, c'est le réservoir à terre, et ensuite, on déroule sur la totalité de... du pénis, ou de l'objet. C'est extrêmement extensible, hein. donc ça se met sur les pénis avant d'entrer dans un quelconque orifice. Et ça se met aussi sur les objets, donc je pense notamment au sextoys. Il y a plein de maladies qui peuvent être transmises euh, via les échanges de sextoys. Une capote, un rapport sexuel, un trou, hein, on ne va pas... l'anus au vagin surtout. Et quand on a fini, on fait un petit nœud et on jette. Voilà, usage unique. Et on n'en met pas deux l'une sur l'autre. Surtout pas. Donc alors il y a des préservatifs en latex, mais pas seulement. Pour celles ou ceux qui sont allergiques au latex, sachez qu'il existe aussi des préservatifs dans d'autres matières euh, qui sont tout aussi bien, après il y en a des nervurés et tout ça, mais bon peu importe, c'est pas, pas vraiment la question. Ensuite, qu'est-ce qu'on a On va parler du préservatif interne, et pas le préservatif féminin, puisqu'il n'y a pas que les femmes qui ont des vagins, euh, et puis surtout ça se met pas que dans un vagin. Alors ça, par contre, ça se présente, c'est beaucoup plus grand, hein, comme vous pouvez le voir. Donc pareil, on ne l'ouvre pas avec les dents, on l'ouvre pas au ciseaux, on l'ouvre avec l'ouverture facile. Alors, ça se présente ainsi, cette petite chose, voilà. Et donc, ça, il va falloir le mettre dans l'orifice, donc un vagin ou un anus. Pour un vagin, donc vous laissez l'anneau là, euh, vous faites un 8 avec l'anneau, et le but c'est de le mettre à l'intérieur, ok et ensuite de relâcher tout ça pour que ça se mette en place. Et ça, ça reste à l'extérieur euh, de la vulve. L'avantage avec ce, ce préservatif là, c'est qu'il va protéger en fait euh, l'intégralité de la vulve puisque euh, bah, tout ça aussi, ça peut faire passer des maladies, tout, toutes les parties, des lèvres, tout ça, tout ce qui est autour. Donc comme ça, tout est bien protégé. Sachez que vous pouvez le mettre avant le rapport. Voilà, si vous avez une soirée, tout ça, bah, vous pouvez le mettre au cas où. Celui-là, il n'est pas en latex. Donc pour les personnes qui sont allergiques au latex, ça peut être très bien. Pareil, à usage unique. Donc ça peut être utilisé aussi pour l'anus. Alors à ce moment-là, on enlève l'anneau et euh, bon, bah on le met quoi, enfin je veux dire, on le met à l'intérieur ou on le met sur le pénis et ensuite on fait rentrer à l'intérieur, tout ça, tout ça. Faites attention aux lubrifiants que vous utilisez, vérifiez qu'ils sont bien compatibles. Euh, parce qu'il y a certains lubrifiants qui peuvent désagréger euh, les préservatifs. Donc, ça, c'est les préservatifs pour tout ce qui est pénétration. Euh, alors, il y a d'autres choses, euh, notamment euh, ce qu'on appelle la digue dentaire. Alors, je n'ai pas de digue dentaire puisque nous n'en trouvons euh, jamais. La digue dentaire, si vous voulez, c'est un carré en latex qui sert à protéger tout ce qui est rapport bucogénitaux. Donc, c'est-à-dire lors d'un cunilingus, lors d'un allulingus, hop, vous mettez le carré en latex et comme ça, vous pouvez. Euh, l'échouiller ce que vous voulez. Je vais vous montrer une technique pour en faire un avec une capote externe, donc ce qui sont celles qu'on trouve le plus. Hein. Vous prenez des ciseaux et vous allez couper en fait euh, l'anneau jusqu'au milieu. Ça, doucement. Voilà. Et ensuite, on déroule. Ça va vous faire un carré de texte qui va pouvoir vous servir pour tout ce qui est rapport bucogénitaux. Alors je sais, hein, c'est pas du tout glamour, ça fait pas du tout envie de mettre ça sur la vulve euh, de sa copine ou de son copain, euh, mais ça peut être très utile, notamment si votre partenaire a une infection et que vous voulez absolument lui faire un cuni pour éviter de euh, vous taper son herpès bien vous pouvez utiliser ça le temps euh, qu'elle se soigne tout simplement. J'ai les mains pleines de lubrifiants. alors n'oubliez pas d'utiliser du lubrifiant, tout ça. Dans mon petit kit de prévention, euh, il y a des lubrifiants. Euh, et il y a aussi cet accessoire que personne n'utilise, j'imagine très bien, qui est un gant en nitrile. Alors ça va pas vous paraître du tout glamour, hein. je le sais. C'est tout simplement un gant très fin et qui peut vous servir pour tout ce qui est euh, doigtage, voilà, d'autres choses si on est plus gourmand. J'imagine très bien que très peu d'entre vous utiliseront un jour le gant en nitrile, mais il euh, y a des moments où ça peut être utile, euh, notamment si vous avez plusieurs partenaires en même temps, etc. ou que c'est dans des lieux euh, pas hyper hyper propres, euh, bah au moins euh, ça, vous le sortez euh, de sa petite pochette, et pas sale. C'est pas tellement pour protéger vos mains, hein. C'est plutôt pour protéger la personne qui reçoit qu'elle vous fait plaisir de toutes les petites saloperies que vous pourriez avoir sur les mains. Bon après il, il en existe des pas noirs, hein, parce que c'est vrai que là ça fait un peu, un peu SM, je sais pas. Après ça peut être sympa. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce qui est protection. Donc j'avais pas de digue dentaire, donc rappelez-vous qu'avec une capote externe, vous pouvez en faire un. Pour vous procurer euh, tous ces petits objets, sachez qu'il euh, y a des tas d'associations qui en donnent. Vous pouvez en trouver dans les locaux de HETS, dans les locaux d'associations LGBT, auprès de fiers, au planning familial, euh, même dans les lycées, dans les universités. Euh, normalement, il y a des distributeurs. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé sexuelle. Protégez-vous, n'oubliez pas d'aller vous faire dépister.